Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire Aujourd'hui on va enfin tester les jeux de la Ludum Dare numéro 39 Enfin je dis les jeux, on va en tester quelques-uns que j'ai sélectionnés, soit au hasard soit pour recommandation Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner Le thème était cette fois running out of power Ce qui veut dire euh, ne plus avoir d'énergie Ou euh, arriver à la fin de sa batterie et donc, j'ai sélectionné plusieurs jeux. Mais les premiers jeux qu'elle en va jouer m'ont été recommandés. Soit par les gens qui les ont faits, soit par d'autres personnes, soit ont été faits par des personnes que je connais et dont j'avais envie de voir ce qu'ils ou elles ont pu faire. Donc, c'est parti pour le premier jeu. Donc, voici le premier jeu qui est Back Home par la team Angry, Squirrel. Angry Squirrels. Corrigez-moi dans la description si je me trompe. Toujours est-il que cette équipe est une équipe française, principalement, il me semble. <rire> en tout cas, ils étaient surtout à l'origine d'un jeu que j'ai testé dans mes vidéos à propos de la Ludumdare numéro 38. C'est eux qui ont fait le petit jeu Godzilla où vous deviez rentrer ou aller au travail euh, pour nourrir votre famille. Vous étiez papa Godzilla et vous deviez aller travailler en essayant de faire le moins de dégâts possible ou le plus de dégâts, enfin bref. Et donc euh, voilà, ils nous ont fait cette cette fois-ci, ils nous ont fait un jeu un peu plus relaxant, contemplatif sur un écureuil euh, qui rentre chez lui. Donc euh, c'est ce que j'ai en lisant la description et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est parti Ok. Alors, voilà, voilà, voilà. Voilà, on s'érige avec les flèches si j'ai bon voilà et donc le but oui j'ai rien d'autre à faire oula si je peux pivoter voilà donc mon but c'est vraiment euh, juste de rentrer chez moi dans ce grand arbre je suis à la fin de mon voyage je veux juste retrouver ma famille et donc on peut se balader on peut prendre des risques ou non récupérer des courants d'air de récupérer cette espèce de courant d'air là que je vois, j'imagine qu'on peut le. Hop hop voilà voilà voilà voilà. voilà j'ai perdu le nord ça y est je suis désolée si ça vous rend malade pardon d'avance ouh voilà redressons nous le jeu vous pouvez le juger à sa musique se veut très relaxant, très reposant, très joyeux. Je crois que je suis allée un peu trop bas. Je vais galérer pour remonter là avec mon petit lapin. Je suis littéralement un écureuil volant. Hein, je... Et euh, pourquoi un écureuil Bah, la team s'appelle Angry Squirrels, ce qui veut dire les écureuils énervés. Donc là, il est certes pas très énervé, mais c'est un écureuil. <rire> Donc euh, je comprends cette logique. Et du coup, je suis en train de m'écrabouiller là, je crains. Nu mmh, Il faut rentrer chez nous, petit écureuil, courage! Non! J'ai rechargé le jeu parce qu'il n'y a pas de bouton pause apparemment, ou de façon de faire, faute, faire pause. Je vais essayer au contrôleur parce qu'apparemment on peut le faire. Euh, donc voilà, on est ce petit... Okay. On va falloir trouver des courants ascendants cette fois-ci. Mais donc voilà, c'est un jeu simple, efficace, franchement sympa. J'ai pas beaucoup d'autres critiques à faire parce que la physique est sympa même si, elle a, même si je ne me suis pas aperçue que j'allais beaucoup trop bas parce que j'ai jamais fait de planeur, donc c'est plutôt réaliste de ce côté-là c'est qu'effectivement, il faut prendre des courants ascendants pour pouvoir remonter je ne peux pas remonter toute seule, je suis un petit planeur, J'ai pas vraiment de moteur J'ai pas de vrai moteur en fait ce n'est pas, pas vraiment un moteur donc il vaut mieux que j'évite de trop descendre je crois, je pense, peut-être who knows Quelqu'un t'a fait du planeur, et peut me dire <rire> Mais donc voilà, je trouve ce jeu intéressant, je trouve ce jeu sympa, simple. Il n'y a pas grand chose de plus que, que ça pour le moment. Et c'est pas une mauvaise chose. Le jeu fonctionne. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc, bien joué. C'est plutôt simple, c'est très sympa à jouer. Et là, voilà, on ne te prend pas un caillou. Non, Jean-Michel Lécureuil revient. Il voilà. faut que tu rentres chez toi, là, ça suffit. <rire> et j'aime bien, J'aime euh, honnêtement j'aime bien ça me rappelle un jeu auquel j'ai déjà dû jouer sur Nintendo 64 et dont je ne me rappellerai jamais le nom mais on pouvait faire aussi un peu de delta plane, euh, un peu comme ça, euh, au-dessus d'une île et je sais plus ce qu'on faisait mais euh, c'est des souvenirs vraiment lointains dans mon enfance donc je ne saurais vous dire non te pas, te pas, te pose pas, nu, nu, ah Game over, nuit. Nuit, nuit quelques bugs de, de caméra mais pas trop de problèmes donc voilà c'est tout pour back home c'est sympa euh, n'hésitez pas à aller soutenir les développeurs à essayer le jeu vous voyez ça prend 5 minutes euh, c'est assez fun ça occupe c je trouve le jeu je... pardon je trouve le jeu assez mignon et euh, effectivement assez relaxant même si la navigation peut être un peu compliquée ça reste assez agréable à manipuler donc voilà, c'est tout pour ce jeu. Passons à la suite. Voici Ride Out, qui est donc un jeu fait par une équipe qui n'a pas de nom d'équipe. Donc je, je vous conseillerais juste d'aller voir dans la description le nom des personnes qui l'ont fait. Mais qui m'a donc été recommandé par une des personnes qui a travaillé dessus. Ou plutôt recommandé. Disons que c'est quelqu'un que je connais, qui a participé à la Game Jam du RJV. Et donc je me demandais qu'est-ce que cette Game Jam avait pu donner de son côté donc allons-y <rire> c'est parti pour Ride Out qui est donc un runner musical c'est parti ok donc je peux sauter, tout va bien ah okay. oh, j'ai pas sauté au bon moment non faisant l'imbécile. bravo moi et donc on court sous terre se baisser d'accord ok donc c'est un d'accord c'est les battements de mesure l'espèce de petite lumière que vous voyez ça bat la mesure en fait du rythme de la musique donc en en ratant j'interromps la musique plus ou moins je pense c'est intéressant ah oui d'accord La musique est sympa en tout cas. Ça mériterait un petit peu de variété euh, au-dessus. Oups, je me suis déconcentrée. Ok, ça c'était le niveau tuto, très bien. Oups, ça a accéléré. Ok, pas le temps de niaiser, on y va. Déjà la, la musique, elle commence à être tout de suite, tu vas moins niaiser sur celui-là. <rire> ah oui, enchaînement. Olé <rire> Alors c'est un jeu musical parce que la musique est importante dedans mais elle n'a elle pas l'air extrêmement liée au gameplay. Donc c'est pas un jeu de rythme tant que ça, enfin pas plus qu'un runner euh, l'est habituellement. Mais c'est une bonne façon aussi de retranscrire un jeu de rythme que d'en faire un runner, puisqu'un runner va courir à une certaine vitesse, qui va donc être celle de votre barre de mesure. Et euh, du coup, je vais essayer de ne pas perdre, pas perdre pendant que je vous parle. Ça va être chaud. Euh, mais donc voilà, le. Ah non, attends, j'essaie de parler. Euh, donc je disais oui, c'est une bonne façon de rendre un jeu de rythme, parce qu'effectivement, on voit des inputs arrivés même s'ils nous sont présentés sous une autre forme que simplement appuyer sur A pour faire de la musique donc c'est intéressant euh, mais par contre c'est contraignant dans ce cadre là parce que par exemple euh, ça va être appuyé sur euh, bah, les croix directionnelles ou la euh, QZSD. SD euh, ou euh, si vous avez un, un clavier en QWERTY euh, la version QWERTY voilà l'habituelle euh, croix de commande en quelque sorte sur la gauche du clavier mais euh, le, voilà, donc du coup, c'est pas hyper immersif comme façon de faire de la musique, mais c'est intéressant comme façon de faire jouer un jeu de rythme avec d'autres enjeux que juste faire de la musique. Euh, c'est une approche qui a déjà été prise dans d'autres ceux et que je trouve intéressante. Et en l'occurrence, je trouve leur musique plutôt sympa. Et j'aimerais, par contre, ce qui aurait été vraiment sympa ça aurait été de rendre euh, les interactions vraiment plus sonores justement, c'est un jeu musical donc on a envie de, de dire, euh, bah, par exemple, peut-être que plutôt que, enfin, peut-être rajouter un bruit de pas dans la musique, le rendre intégral à la musique, pour que quand on saute ou quand on glisse on ait un autre son qui apparaisse et qui, qui nous donne vraiment l'impression de participer à la musique. C'est Comme ça, ça permet vraiment de timer les obstacles selon ce qu'on veut dans la musique. Pareil pour les bris de verre, là je les trouve pas forcément hyper intégrés à la musique. Mais voilà, c'est une bonne piste à explorer, c'est un moyen sympa de faire un runner, et je trouve encore une fois la musique très très bonne. Graphiquement c'est plutôt joli aussi, même si ça mériterait un petit peu plus de, de diversité euh, au background, ou peut-être un, peu un peu plus de réaction à ce qu'on est en train de faire peut-être. Euh, peut-être une petite explication de pourquoi on court sous terre aussi euh, une espèce de scavengers etc parce que on voit une esthétique en place, on voit un petit univers qui commence à se mettre en place je regarde pas ce que je fais et euh, du coup ce serait plutôt intéressant je pense d'avoir euh, une autre option de d'avoir de... Des, des des feedbacks visuels autres que du noir ou plus de l'obscurité Ceci dit, ça fait sens pour l'obscurité parce qu'on récupère la lumière sur notre chemin. Euh, donc voilà, c'est Ride Out, je trouve le jeu très sympa, c'est un bon runner par ça, c'est pas, pas trop mauvais. La courbe difficulté peut-être un petit peu à voir, mais pour, encore une fois, un prototype de Game Jam, c'est plutôt bien fait. Euh, on a des musiques qui sont déjà très diverses, je veux dire, en trois niveaux, là j'ai des musiques qui reprennent des thèmes euh, musicaux assez récurrents, mais sont quand même assez différentes, on sent tout de suite à chaque nouveau niveau que ça va être plus difficile ne serait-ce que par le rythme euh, du début de musique. Et au fur et à mesure, la musique prend de l'ampleur et ça devient vraiment très agréable. Euh, voilà, je vous le recommande si vous avez quelques minutes à perdre. Euh, il est sympa, il n'y a pas à dire. Et donc, c'est tout pour Ride Out. Le jeu suivant est I have no spoons and I must survive in a capitalist society. Donc, je n'ai pas de cuillère et je dois survivre dans une société capitaliste. Et ça va me demander un tout petit peu d'explications, euh, mais qui, j'espère, vont venir avec le jeu. Euh, et donc, a été créé par euh, Gabriel Barboteau, at Gendov, avec un zéro pour le O, euh, sur Twitter, euh, qui fait partie également du RJV et qui est une amie, donc, qui s'est portée volontaire pour que je joue à son jeu quand j'ai je dit, ah, oh, balancez-moi vos trucs! Donc voilà, euh, c'est donc un jeu qui va parler, euh, trigger warning, pour les personnes que ça concerne, de probablement de dépression, euh, de maladie mentale, euh, et autres euh, problématiques affiliées. Si vous comprenez ce que c'est la référence aux spoons et aux cuillères, vous savez déjà à quoi vous attendre en lisant le titre. Donc ça va être un jeu qui va être politiquement beaucoup plus engagé que les autres, hein, et que j'ai, que j'avais hâte d'essayer parce que ça fait, euh, bien, ça fait plus d'un, ça fait un mois la que, que j'ai jamais fini au moment où je filme et je me suis interdit de tester les jeux avant d'être face caméra. Donc ça fait un petit moment que j'attends. Euh, donc, on, je vais cliquer sur how to play. Voilà. Uh, hey there little spoon. Uh, Salut toi petite cuillère. Le but de ce jeu est de survivre pendant 10 jours. vous, vous tu dois manger dormir, finir tes de devoirs et aller travailler seulement les mercredis et samedis. Donc on est visiblement sur la vie d'une personne étudiante qui doit travailler à côté de ses études. Ce qui est déjà très fatigant pour n'importe qui, même sans maladie mentale ou dépression. Ton humeur, mood, euh, détermine ton nombre de cuillères. Le plus haut ton, ton la meilleure ton, ton humeur est, la plus grande ton nombre de cuillères sera. Et le plus cuillères, tu as, le plus de choses tu peux faire. Donc c'est vraiment une métaphore de la théorie des cuillères, ou spoon theory, euh, qui a fait surface sur internet il y a quelques années, je pense, euh, par, je crois, une écrivaine, euh, qui expliquait comment elle, elle, euh, elle faisait comprendre aux gens qui n'avaient pas de maladie, euh, que ce soit maladie physique, lourde, continue, euh, maladie... Euh, c'est-à-dire que c'est pas une grippe, hein, on parle de, vraiment de maladies qu'on a en continu, donc tu peux être des maladies génétiques, ça peut être différentes maladies, euh, voilà, mais qu'on a à vie, dans lesquelles on doit se battre tous les jours, ou des maladies mentales comme la dépression, et des choses comme ça. Et donc, euh, cette théorie, c'était que, donc pour expliquer à des personnes qui ne souffrent pas de maladies comme ça, euh, elle utilisait la, la théorie des cuillères, c'est-à-dire qu'elle prenait toutes les cuillères qu'elle trouvait autour d'elle, et elle les donnait à la personne en disant, voilà, ça c'est ton nombre de cuillères. Et maintenant, décris-moi ta journée. Et au fur et à mesure des actions de la personne dans la journée, elle lui prenait des cuillères en disant, voilà, quand t'arrives au bout, tu peux plus. Et d'un coup, je vais t'en prendre une. Parce que t'as vachement mal tout d'un coup. Parce que la théorie, la personne qui a écrit la théorie des cuillères de base, était atteinte d'un lupus. Donc, qui est une maladie grave. Euh, et pareil, qui n'a pas vraiment de remède. Donc, euh, contre laquelle il faut se battre un peu en continu. Et qui induit pas mal de douleur, beaucoup de fatigue. Et donc en fait, pour les personnes qui jouent vidéo, l'autre métaphore à la place des cuillères qu'on peut utiliser, c'est les points d'action. Quand on est malade, on a juste moins de points d'action que les gens. Et surtout, il y a des choses complètement euh, innocentes pour les autres ou qui ne coûtent rien aux autres, qui nous, nous coûtent des points d'action. Et je dis nous parce que je souffre de dépression, ça m'est arrivé, donc petit moment histoire personnelle. Euh... Mais voilà, du coup, ça peut euh, coûter cher. Euh, juste prendre une douche peut coûter très cher en points d'action, donc en cuillère. Donc voilà, Donc là, la, la théorie de la cuillère, c'est une métaphore pour le nombre de points d'action que vous avez. Si vous êtes valide, si vous n'avez aucune maladie, aucun handicap, euh, maladie mentale ou physique, handicap mental ou physique, il est probable que ce n'est pas quelque chose qui vous effleure, vous vous sentez juste fatigué à la fin de la journée, et pour vous il suffit juste de faire un effort et dire c'est pas grave, je dormirai plus tard. Pour d'autres personnes, il faut dormir beaucoup et être encore crevé après, et survivre quand même. Donc, ce jeu va reprendre ça, et le titre dit tout. C'est-à-dire que je n'ai pas de cuillère, je n'ai plus de point d'action, et je dois survivre dans une société capitaliste. Et la société capitaliste est là parce que, eh bien, il faut aller au travail, il faut se nourrir, il faut payer ses factures, on est obligé de travailler socialement, même euh, parce que il faut parce que sinon déjà on considère qu'on vaut moins que rien. Et en plus, euh, on s'en prend plein la figure autour. Donc, euh... Et surtout il est très difficile d'avoir des aides suffisantes pour vivre juste avec une maladie mentale par exemple. Voilà. C'est très compliqué d'avoir l'aide au handicap, l'aide monétaire au handicap, et même là il n'est pas dit qu'elle soit suffisante pour vraiment vivre ou pour subvenir aux soins nécessaires. Donc c'est un sujet assez important et on va tester ce jeu et je me suis bien étendue et je m'y attendais. Voilà. <rire> on y va. Donc, nous sommes vendredi. Rappelez-vous, il faut qu'on travaille les mercredis et les samedis. Donc demain, on travaille. Aujourd'hui, non. Mais il faut quand même faire cette voie. Donc, a new day. Donc un nouveau jour. Donc tu es une petite cuillère. Voilà. Ton humeur est plutôt bonne. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai 7 cuillères restantes. Donc, je peux manger n'importe quoi. Donc eat garbage. Donc manger de la junk food... Euh, de la, de la nourriture pas terrible mais facile à faire, ça me coûtera qu'une cuillère. Si je mange bien, ça me coûtera deux cuillères. Si je vais au travail, ça me coûtera sept. Si je fais mes devoirs, ça m'en coûtera que cinq. Si je joue jeux vidéo, ça me coûtera qu'une cuillère, et probablement que ça m'aidera mon moral. Et si je vais dehors, ça me coûtera pas mal de cuillères. Et je veux dehors voir mes amis, ça me coûtera quatre cuillères, mais probablement que ça aidera aussi mon humeur. Je vais prendre une douche, ça me coûtera aussi une cuillère. Et si je dors, j'irai à la prochaine journée. Sachant que moi je suis un peu informée, je connais un peu ça, je sais qu'il y a des fois des moments où on est sur lesquels on n'a pas de contrôle qui vont coûter des cuillères pour rien. Donc je vais peut-être économiser un peu les cuillères. Je sais que j'ai des devoirs à faire, demain je vais travailler. Donc je vais manger un peu n'importe quoi. Voilà, Manger un, voilà, un sac de M&M's, je me sens pas très bien. Mais je vais quand même jouer aux jeux vidéo. Voilà, tu es mort plusieurs fois en, en jouant Dork Souls. Donc Dork, c'est un peu l'équivalent de nerd, de geek, en quelque sorte. C'est une façon pas très sympa d'appeler quelqu'un un nerd. Encore moins sympa, je veux dire. Et, euh, mais c'est bon enfant. A story of, my, of your life, donc c'est l'histoire de ta vie. Euh, et je vais faire mes devoirs, parce qu'après avoir travaillé, c'est pas dit que j'ai beaucoup de possibilités de le faire. Tu as beaucoup travaillé, mais ce n'est pas fini. Donc, euh, c'est parti. On va. On a dormi. Voilà. Tu as toujours ton travail. Tes devoirs sont loin d'être finis. Et tu as une cuillère de moins par rapport à hier, parce que j'avais pas un excellent mode. Euh. C'est samedi, je dois aller travailler. J'ai pas assez de cuillère pour aller travailler. Ah ah <rire> Ah ah Je vais. Ah oh, moins 3, 3 cuillères, j'ai forcé en me disant que je prendrais sur les cuillères du lendemain. C'est le cas, moins 3 cuillères, j'ai toutes mes choses mais j'ai plus grand chose à faire. Donc je vais prendre une douche rafraîchissante, jouer au jeu vidéo et manger correctement. Et voilà, tu t'es fait des lasagnes aux épinards et au fromage de chèvre. Astonishing Merveilleux Au moins, il y a quelque chose qui s'est bien passé aujourd'hui. Allez, c'est parti On est lundi. J'ai que 5 cuillères et demie. Toujours mon travail, mais j'ai pas fini mes devoirs du tout. Ok. 90 C'est mon quatrième jour, et il m'en reste 6 à tenir. Avec 5 cuillères. Euh... Je vais... Hein? Aujourd'hui, non, tant pis. Je vais voir des amis. Et dormir. Je ne me suis pas nourrie du tout. Vous remarquez que ça fait deux jours que je me... Non, ça, je me nourris que tous les deux jours. Tellement j'ai pas d'énergie. Euh, ok. Alors là, j'ai plein de cuillères. Donc je vais faire mes devoirs. Encore une work session. Et c'est fait. Et demain, il faut que je travaille. Euh... Je vais bien manger. et dormir voilà euh, il faut que j'aille travailler mes collègues sont pas cool apparemment Ils sont encore pas cool super euh, voilà euh, voilà j'ai la pression de dieu il me reste 2,5 cuillères deux cuillères et demi. pas grand chose donc je vais juste bien manger et dormir. J'ai toujours mon travail, mais je n'ai pas fini mes devoirs. J'ai 7,5 cuillères. Vous ne le voyez pas à cause de ma caméra. J'ai bougé ma caméra en fait. Voilà, les choses sont un peu mieux décalées. Comme ça, vous voyez un peu mieux comment se passent les choses. <rire> euh, donc, euh, jour, jour 7, il me reste 7,5 cuillères. Je vais faire mes devoirs. J'ai fini mes devoirs euh, Et je vais prendre une douche et jouer aux jeux vidéo. Et dormir. J'ai 8,5 cuillères. So sleepy, je suis fatiguée. Je vais bien manger. Demain, je vais pas... Euh... je crois que j'ai fini mes devoirs dans d'où je vais non c'est bon j'ai fini mes devoirs effectivement demain je travaille donc ça va le faire euh... je vais dormir en fait je peux plus bon, je... ah je crois que je voyage si tu regardes ça je crois que j'ai fait planter le jeu là j'ai fait des bêtises j'ai oublié de manger j'ai pas mangé pendant deux jours, et je viens de mourir de faim. Voilà, en fait. Voilà, faire. Ok, ça y est. Alors, j'ai eu, j'ai réussi à garder mon job, à finir mon devoir, et je n'ai pas mangé de faim. C'est génial, mais en fait, je suis pratiquement pas sortie voir des gens, par exemple. Ou alors, il y a eu beaucoup de jours où je ne faisais aucun loisir. Juste me nourrir, me doucher. Ou vite fait jouer aux jeux vidéo. Donc, euh, c'était un peu, euh, eh. Et des jours où c'était juste travailler rien, rien, rien d'autre, rien d'autre, pas se nourrir, pas se doucher, rien. Ce jeu est une bonne métaphore euh, de ce que c'est que de vivre en étant un ou une, une spoonie, justement, donc quelqu'un qui subit, qui vit avec un handicap ou une maladie, une maladie physique ou mentale, qui l'empêche de fonctionner à plein régime, vraiment, ou comme une personne valide tout simplement, euh, dans une société qui réclame à ce qu'on soit productif. Euh, absolument, pour euh, gagner euh, notre droit de vivre entre guillemets par l'argent, le salaire, les choses comme ça. Le jeu est simple euh, à jouer et il y a beaucoup, et c'est très très simplifié par exemple, c'est ce que je disais, euh, dans les faits il y a des moments où tout d'un coup vous allez perdre des cuillères pas dû à vos actions mais de façon random. simplement vous avez une crise d'angoisse par exemple pour une maladie mentale, si vous êtes quelqu'un d'anxieux, sujet j'allocs... Si vous êtes quelqu'un de sujet à l'anxiété chronique, ou, ou tout d'un coup c'est trop douloureux, donc euh, il faut gérer cette douleur et ça vous prend beaucoup d'énergie. Donc vous avez juste des cuillères qui partent dans la journée pour aucune raison extérieure en fait, juste vous. Et ça arrive. Euh... Et voilà, et aussi ce jeu ne comporte que quelques options, il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas de moment de... « Oh mon dieu, euh, quelqu'un vient te rendre visite, ou il faut répondre au téléphone, ou il se passe un truc euh, au travail, ou tu, tu es bloqué dans un truc, dans tes devoirs, et du coup, il se passe quelque chose, enfin bref, tu te cognes, tu te fais mal, alors que t'as une maladie qui affaiblit ton système euh, nerveux et qui rend tout plus douloureux, ou qui fragilise ton corps, ce qui fait que tu te casses immédiatement quelque chose. » Enfin bon. Donc voilà, ce jeu est une bonne métaphore, une bonne façon de rendre euh, la métaphore des cuillères. Euh, même si, bon bah en 48 heures c'est vachement bien, hein. euh, je ne dis pas. temps de 48 heures avec pas beaucoup de cuillères il me semble. Euh, mais euh, voilà, il y a encore, il euh, y aurait moyen d'ajouter une ou deux choses juste pour le rendre encore plus euh, fidèle à l'idée, et à la théorie de base. Mais c'est déjà très intéressant et c'est déjà euh, amusant, entre guillemets, ironique on va dire plutôt que euh, la première pensée qu'a eu donc la créatrice de ce jeu, en voyant le thème de la Doom Dare, qui était donc Running Out of Power, ne plus avoir d'énergie, ce soit ça. Parce que j'ai déjà, personnellement, j'ai eu la même, un peu la même idée. Euh, en, en voyant le thème, je me suis dit, s'il y a personne qui fait ça, c'est une occasion de perdue. Euh, ou qui fait quelque chose comme ça, c'est une occasion perdue. Et c'est euh, un bon exercice, en l'occurrence en plus euh, technique, tout simplement. Et c'est un jeu intéressant. Du coup, si vous n'êtes pas du tout familier de la théorie des cuillères, c'est une bonne façon de comprendre comment ça fonctionne. De voir qu'est-ce qui va coûter beaucoup de cuillères, qu'est-ce qui va ne pas coûter beaucoup de cuillères. Et c'est une expérience à, après, garder pour vous, la ramener chez vous et à y penser. Quand vous êtes face à quelqu'un qui est potentiellement handicapé, qui a une maladie physique ou mentale que peut-être que vous ne voyez pas, et quand quelqu'un vous dit « Ah non, je suis trop fatigué » ou « Je peux pas faire ça, c'est trop crevant, c'est trop fatigant », c'est une bonne chose de penser à ce genre de, de petits détails, à ce genre de jeu, à ce genre d'expérience. Voilà. Quand on a une maladie, parfois on fonctionne en quelque sorte avec des points d'énergie qu'il nous faut stocker, qu'il nous faut euh, décider de ne pas utiliser, qu'il nous faut garder pour des choses qu'on sait qui vont arriver. Donc parfois, par exemple, moi je vais annuler des sorties. Ou des trucs prévus où je vais dire aux gens je peux pas te voir tout de suite ou je te dis quand je pourrais te voir je suis trop occupé c'est pas que je suis occupé chaque minute de la journée chaque heure de la journée que je ne pourrais rien faire c'est juste que je sais que j'ai d'autres choses à faire qui vont me demander de l'énergie et cette énergie je ne pourrais pas l'utiliser pour voir des gens et j'ai besoin de cette énergie pour survivre donc euh, pour faire mes courses faire à manger euh, faire toutes sortes de choses du même type donc voilà c'est J'aurais peut-être pas dû finir par ce jeu, parce que du coup c'est un peu déprimant comme sujet. Il y a beaucoup de gens qui parlent de handicap sur internet, sur Youtube, euh, sur Twitter, ailleurs. Donc si vous êtes intéressé, suivez ces gens, suivez leurs vidéos. Je vais mettre dans la description une ou deux personnes qui en parlent sur internet, en anglais et en français. Et euh, comme ça, vous pourrez aller suivre et écouter ce, qui, ce que ces personnes peuvent dire à ce sujet-là. Et voilà, c'est tout. Donc j'aime bien parce que j'ai commencé par des trucs super relaxants, joyeux, musicaux et tout, et je finis par ça. C'est pas une bonne conclusion. Euh, mais voilà... Euh, bah on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous le, la même réserve d'énergie, le même nombre de cuillères par jour. Et euh, c'est bien d'y penser. C'est bien de le savoir. Donc je vous recommande un petit peu ce jeudi pour y jouer. je vous recommande un petit peu de joie à ceux et de vous renseigner sur la théorie des cuillères. Et euh aux au ou spoonies hein, un bisous et courage. Vous pouvez faire des choses. Faites-les à votre rythme et euh, vous laissez pas culpabiliser. Vous avez le droit de survivre et euh, même mieux, vous avez le droit de vivre. Donc des fois, c'est pas grave de pas réussir à faire les choses et vous en veuillez pas pour ça. Merci d'avoir suivi cette bouilloire.